En fait, Equimac, c'est un salon qui regroupe l'expérience du retail et on y voit tous les consommateurs. C'est un salon qui a à peu près 25 000 personnes, professionnelles du monde du retail, qui passent sur ce salon-là sur trois jours. Nous, ça nous permet de voir ben, l'évolution du marché, de voir l'évolution des produits et comment est-ce qu'on se positionne. Mais c'est surtout pour nous un rendez-vous incontournable puisqu'on y participe quand même depuis 2008. Nous avons euh, la fidélisation de nos clients, de nos prospects sur ce salon-là. On y rencontre nos partenaires. On y rencontre aussi nos fournisseurs à l'international et puis c'est aussi un point de rencontre de nos équipes. C'est l'occasion de présenter à nos clients l'ensemble des nouvelles technologies et donc des nouveaux indicateurs qui traitent aussi bien du parcours client, parcours véhicule, environnement sensoriel, mesures énergétiques. L'objectif du département du consulting, c'est d'accompagner nos clients sur la lecture de ces nouveaux indicateurs. On est aussi sur ce salon pour rappeler que Stacker Ex -easy Comptage est présent depuis plus de 20 ans et accompagne plus de 200 clients à travers le monde. On était historiquement connu sur le marché du retail, monomarché, avec une seule fonction. Et Stacker, aujourd'hui, c'est 5 marchés et 17 fonctions indispensables et reconnues chez les clients. La force de la société, elle provient d'une alliance unique entre le software et les capteurs, donc l'hardware qu'on va installer physiquement chez les clients. Ce binôme unique permet de récupérer des millions de données chaque jour chez nos clients. Et nous, on ne fournit à nos clients uniquement que les alertes et les données nécessaires pour leur exploitation. Toutes ces datas et ces alertes sont ensuite renvoyées dans l'une de nos trois solutions technologiques et dans le système d'information du client. Avec Stacker, on rentre aujourd'hui dans l'ère du business intelligence connecté. Notre principale actualité, c'est le changement de nom. C'est un changement de nom qui ne change rien parce que ça reste les mêmes actionnaires, les mêmes dirigeants, les mêmes équipes qui se sont bien sûr étoffées parce qu'on est près d'une centaine de collaborateurs aujourd'hui. Euh, on a développé un certain nombre de nouvelles fonctions technologiques, on s'est orienté vers de nouveaux marchés, on s'est développé à l'international et il fallait qu'on choisisse un nom qui ne soit ni retail exclusivement, ni comptage, ni français et donc on a choisi de s'appeler Stacker. Aujourd'hui, Stacker, c'est un nom qui nous permettra de rentrer et de montrer le changement de notre PME qui aujourd est aujourd'hui devenue une start-up industrialisée. Aujourd'hui, Stacker est prêt. Prêt pourquoi Prêt parce qu'il est prêt avec ses équipements techniques, il est prêt avec ses équipes, il est prêt avec ses process et ses solutions logicielles d'accompagner les clients des différents marchés que l'on adresse, aussi bien industriel, collectivités, retail, logistique et centres commerciaux, dans le développement des dix prochaines années.